Écoutez moi les maltapiens, j'espère que vous avez bien suivi où vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck ultra, ultra combo. C'est tout simplement le deck magic. Alors c'est un deck qu'on euh, ne croise pas beaucoup en ladder, qui est surtout un deck de tournoi, qui a remporté pas mal de tournois, qui fait de très très bonnes performances en tournoi. Et là vous allez me dire mais c'est bizarre alors si ça fonctionne aussi bien en tournoi, pourquoi ça ne fonctionne pas en ladder C'est pas que ça fonctionne pas en ladder, c'est juste que c'est pas un deck qui est ultra populaire, mais c'est un deck qui est très intéressant. Je pense qu'à euh, l'heure actuelle, en ladder, en tout cas, à partir d'un certain rang, je pense qu'on en croise à peu près. On en croise de ces decks-là. Mais euh, je pense qu'on va dire, à partir du rang peut-être 90-95, quand on n'est pas loin d'infini, il y a peut-être un peu plus de shurizero, un petit peu plus de Thanos. Mais vraiment, c'est un deck qui le faut maîtriser, qu'il faut savoir, euh, qu'il faut comprendre tout simplement pour pouvoir bien le contrer accessoirement. Alors, je vais vous proposer euh, la decklist. Alors, il y a des petits changements à faire dans la decklist si vous le souhaitez. Vous pouvez tout simplement enlever le débris pour mettre un Mysterio. Mysterio, c'est intéressant parce que euh, ça bloque aussi vos lignes. L'idée, c'est de ne pas euh, se faire éclater par Aero. Aero, c'est une carte qui peut poser problème. Euh, je vais quand même vous expliquer un petit peu le, le gameplay du deck. Comme ça, euh, derrière, les explications peuvent, euh, enfin, vont sûrement vous paraître plus, euh, plus limpides. Alors, l'idée du deck, c'est tout simplement de faire moon girl sur euh, she -Hulk. Et en fait, de faire Magic. Magic, elle va vous donner tout simplement... C'est vraiment la carte-clé du deck. Elle va vous donner un tour supplémentaire. Enfin, à l'adversaire aussi, un tour supplémentaire. Et grâce à ce tour, vous allez passer votre T6. Donc, votre tour 6, vous allez... Euh... Euh, donc le passé, donc ça va améliorer votre Sunspot en général, ou au pire, rien du tout. Tant pis pour, euh, tant pis pour vous, si je puis dire. Euh, par contre, au tour 7, la Chieulc va coûter 0. Donc vous allez pouvoir, sur un tour 7, faire euh, double Chieulc, si vous l'avez évidemment, euh, moon girl euh, plus un Infinote, parce que vous avez passé le tour précédent, donc vous pouvez jouer votre Infinote. Plus vous avez un petit mana flottant, donc vous pouvez jouer une petite Titania, vous pouvez jouer euh, une petit, le petit démon à 6. Donc vraiment, il y, y a vraiment des belles choses à faire, évidemment. Le problème, c'est que si vous avez Ah on va dire que des emplacements pratiquement vides, ce qui n'est pas le cas parce que vous avez quand même une belle ossature dans un premier temps, une, vous avez vraiment la possibilité de mettre quand même des créatures dans un premier temps, mais sur les, les, les 4-5 premiers tours, Mais si vous êtes trop vide, bah, l'adversaire va aéro. et tous vos monstres, bah, il, va, vous allez, il va les ramener sur une ligne et ça c'est évidemment problématique. Donc l'idée c'est qu'avec débris, bah, finalement il vous reste une place ici, deux places ici, une place là, et finalement bah, chaque monstre va rester sur sa ligne et ça c'est très intéressant, donc vous avez débris pour cela. Vous avez euh, la possibilité aussi d'emmerder l'adversaire, évidemment, avec des Green Goblins pour bloquer euh, ses emplacements. Donc le petit Green Goblin qui va bien, évidemment en pixel. Alors le pixel c'est dégueulasse, mais quand vous le donnez à l'adversaire, bah, c'est <rire> délicieux, évidemment. Euh, la Viper qui va permettre de donner un hood à l'adversaire, qui va permettre de donner un débris, par exemple, voire même une autre carte, même si c'est un peu bizarre, mais il peut y avoir des écureuils avec les lieux, vous donner un petit écureuil. Évidemment, évidemment, pardon, la combo qui fonctionne très bien avec Fiolk, c'est Sunspot Armor. Et vous avez le Queen Jet qui va bien marcher aussi avec la Moon Girl. La Titania qui rentre bien. Pareil pour bloquer l'adversaire. Titania c'est une carte qui est assez tricky. C'est pas juste jouer avec zéro. C'est pas juste jouer sur tour 6, tour 7 à la fin quand vous n'avez pas l'initiative. Mais parfois, vraiment, vous allez faire la Titania, faire une autre créa, bloquer le, le, le board. Et derrière, vous savez que vous pouvez la récupérer quand vous voulez. Bref, c'est un deck qui est hyper hyper intéressant, hyper technique. Je pars tout de suite en game, comme ça, vous voyez le gameplay. Il y a le tracker sur le côté, comme ça, vous voyez ce qu'il reste dans le deck. Donc vraiment, c'est un deck qui peut vraiment, et je le pense, hein, euh, vous permettre de passer à une finie. Je, je pense qu'en ladder, euh, ce deck-là ne fait pas partie des 5, voire des 10 meilleurs decks du jeu. Mais on s'en fout. Il y a, alors là, c'est un peu bizarre, on commence par le District X. Donc, euh, je pense pas snapper. Peut-être que si j'avais eu Armor, j'aurais fait le snap. Mais là, le problème, c'est qu'on peut se prendre un, un Killmonger. Sans armor c'est un petit peu euh, ambitieux Et puis surtout qu'on est sous district X Même si voilà ce spot, c'est une carte qui est absolument incroyable Quand bah, nos decks ne sont pas nos decks euh... Est-ce que je fais green goblin ou Je crois que je vais je green goblin ici J'ai presque envie de snap Donc là il pourrit son deck ça me va très très bien Wave bah, écoutez ça me va on va sûrement faire le Magnéto. On peut presque Magnéto sur Dimension. Parce qu'en fait, il a vraiment pas d'infos Et nous, on sait qu'à la fin, il y aura un 12 points. Qui... Et en plus, ça va ramener des choses. Je pense que... Alors, c'est peut-être un peu risqué de snapper à ce moment-là. Colin Wing, juste. Ok, on va snapper, évidemment. Euh, donc, vraiment, c'est un deck qui est fort. Et encore une fois, je le répète, parce que c'est vrai que... Je pense que là, on peut commencer à pourrir notre deck. Ouais, je le répète encore une fois, mais... Il n'y a pratiquement pas d'écart entre un deck qui est top 10 méta et un deck qui est top 100 méta. Vous voyez, donc vraiment, le win rate, ce pas ce qui est important dans ce jeu, c'est le, le cube, c'est l'average cube. Après, pour le plaisir, vaut mieux gagner une game sur 2 que gagner une game sur 3. Mais là où peut-être que bien jouer ce deck-là va vous apporter 51% de win rate en ladder. Le, on va dire, le meilleur deck, un des meilleurs decks, c'est Shuri 0. Le Shuri 0, il va vous apporter euh, 40, euh, 53, 54, 55%. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas d'écart. Alors, Orca, euh, ce ne sera pas notre seule carte ici. Franchement, je crois que je vais juste Captain et passer. Ouais, voilà, c'était compliqué pour lui, hein. Bah, Captain, c'était 3 points pour 3. Dans l'absolu, j'aurais presque pu rien faire, mais... Ouais. En vrai, on aurait pu rien faire, hein, presque. J'ai vraiment un problème avec les notifs, mais je crois que c'est tout le monde. Je crois que c'est tous les humains sur Terre qui... <rire> qui ont des problèmes avec les notifications. Les petits trucs rouges, là, t'es obligé de cliquer, sinon t'es trop mal. Euh... Donc voilà, c'est vraiment un deck. Donc En tournoi, c'est extrêmement fort. Et là peut-être vous êtes en train de me dire mais pourquoi Fichou est-ce qu'en tournoi c'est si fort que ça? Alors il a snap donc je veux pas snapper on va pas tout de suite jouer 8 points, enfin euh, 4 points into 8, alors qu'on n'a pas l'info. Euh, surtout qu'on a une main qui est intéressante, mais elle va vraiment prendre de la puissance avec la, la Moon Girl et avec la magic. Sinon euh, clairement, euh, clairement la, la main est, est très moyenne. Euh... Alors c'est assez dur à dire. En fait, il y a vraiment ce côté surprenant en tournoi qui fait que tu vas peut-être prendre les 4 au début, voire les 8. Pardon, j'ai oublié de cliquer. Tu peux prendre les 8 points. Et quand tu prends 8 cubes au début, bah c'est bien meilleur. Mais je pense que c'est plus quand même pour des joueurs qui n'ont pas trop l'habitude. Euh... Donc euh... moi j'avoue que le premier tournoi que j'ai fait, j'étais un bleu. Bah j'ai perdu 8 contre ça en quart de finale je crois du tournoi. Bah écoutez, euh, on a pioché tout notre paquet. Et là on est quand même pas mal. Je sais pas si on va snapper quand même, mais bon, quoi que. Et... Euh, nice. Bah écoutez, on a pris deux. Merci pour le snap. Donc voilà, je... J'aurais tendance à dire que... En ladder, il y a peut-être un peu plus d'aéro C'est peut-être pour ça. Et aéro c'est vraiment très chiant. Il y a peut-être plus d'aéro, il y a peut-être plus de casse-terrain, quoique. Euh, si vous faites Magic, vous passez l'adversaire et il casse le terrain. Mais bon... Je vois pas pourquoi il y aurait plus de casse-terrain en vrai. Mais euh... Ouais, j'avoue que... Voilà, en tour... pour le moment c'est un fait. En fait j'ai pas de, de théorie par rapport à ça, j'ai pas d'explication, voilà. J'ai vraiment pas d'explication. Pour le moment... C'est juste factuel. En fait, tout simplement. C'est qu'en tournoi, ce, ce deck-là, il fait d'énormes performances. Et en ladder, c'est juste un très bon deck. Alors, il y a certains qui m'ont dit qu'au qu rang 130 et plus... Ouais, il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'au rang 130 et plus, il euh, y avait beaucoup de decks comme ça. Alors... Ça me paraît assez étrange parce qu'au rang 130, pour moi, il y a quand même pas mal de bots. À partir du, du moment où tu dépasses 105-110, tu as quand même pas mal de bots. Mais euh, mais peut-être que c'est un deck qui est extrêmement compliqué à jouer, donc peut-être un petit peu plus joué par vraiment les top, top, top joueurs. Comme c'est le cas sur Hearthstone. il y, y a certains decks parfois dans la méta, dans des méta de jeu de cartes, où les decks en fait sont très peu joués, mais très forts quand même. Et c'est juste que quand ils sont joués par un joueur qui maîtrise pas très bien, bah, C'est un win rate horrible et en fait, euh, bah, l'expérience, euh, on va dire, euh, avant les 50 premières games est pas ouf. quoi. En vrai, je m'en moque. Hein. Je m'en moque de lui donner Titania. Snap. En fait, j'étais en train de me dire je veux copier des choses, mais en fait, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire Là Titania je veux la garder, je m'en fous de copier des choses. Genre je veux juste copier Sheulk, c'est tout. Donc euh, ça, ça suffit amplement. Donc on va faire la magic euh, peut-être à droite. Bon, on a juste pas le sunspot. Mais en vrai c'est pas très grave. Et on aura notre fameux tour euh, 6 passe, tour 7. Kielk, Infino notre Titania. Iron Man, ok, donc le mythe ça fait un peu peur. Après il s'est bien, il, il pollue son deck maintenant. Bon le Queen Jet c'est tentant de le jouer par rapport à la Shiulk mais derrière il n'y a pas l'infinote qui peut être joué donc faut faire attention à ça. Donc là on va juste passer tranquillou. Mais vous voyez là c'est typiquement une situation où si l'aéro il gagne. Alors c'est assez intéressant. En même temps c'est très problématique. On va bourriner à gauche, hein. genre infinite plus shiulk et... et on va bourriner au mid comme ça. Nice. Ouais Là c'est dur hein, pour l'adversaire En fait s'il n'y a, a pas héros, Là s'il avait l'aéro il gagnait Vous voyez il faisait juste aéro au mid Donc euh, voilà Mais je pense qu'en tournoi enfin Pour le moment j'ai cro... pas fait énormément de tournois Mais j'en ai fait quand même quelques-uns euh... okay. Pour le moment j'ai quand même l'impression Qu'il y a Ça peut être un début d'explication Si vous en avez une je la prends euh, mais qui a un petit peu plus de... D'aéro de... en ladder qu'en tournoi, j'ai l'impression. Ok. Bon, le bar de Luc est chiant. On peut le péter avec Magic. On peut le péter avec Magic. La Witch. Bon en vrai il y a presque un snap dans, ce, dans le sens où on a Moon Girl, Chi-Hulk et que Magic est déjà sorti. Enfin, Scarlet est déjà sortie. En vrai, on peut faire Viper là et, et gagner Bar de Luc, on pourra le faire à la fin. Hein. Franchement. Et hein. je pense que barre de Luc, on peut le gagner. Hein. Parce que l'effet va quand même s'activer. Hein. Elle retourne dans la main, mais on fait l'effet. Hein. Donc on va lui donner The Hood. Hein. Je pense qu'il y C'est juste qu'on va. Là, on va passer le prochain tour. Juste encore une fois, on a un peu peur de l'aéro. Et je pense que c'est le play là plutôt que jouer des cartes. C'est-à-dire que je fais le pass. Et Shiel, qu'elle coûte un mana chacune. Il y a la Serra. Intéressant. Donc, ouais, j'aime vraiment bien l'idée, hein, Viper là. Et après, on fait euh... une là, une là, une là, une là. Je trouve ça extrêmement gourmand comme play, Je trouve ça extrêmement gourmand. Je me demande même, si jamais il fait aéro au mid, est-ce qu'on perd Sachant qu'on a déjà deux créa au mid, il en ramène deux. Je même pas sûr qu'on perde. Aéro au mid, on va quand même Viper son Hood. Donc il va comme, on va quand même gagner le mid et on peut quand même gagner une autre ligne. Mais vous voyez si on avait des bris ici ça, ça changeait la donne parce qu'on on était un petit peu plus bloqué mais lui aussi finalement. Et, et on prenait moins aéro mais je pense que même là sur aéro on gagne. Vraiment c'est voilà, la carte autour duquel il faut tourner après voilà, vous cassez le lieu avec magic. Mais euh, voilà c'est un deck qui laisse l'initiative, c'est un deck qui est voilà, hyper intéressant je trouve. C'est un deck euh, assez fin finalement, même si la combo peut paraître un peu brutale et un peu no brain. Voilà, Les, les, les Vipers, c'est des cartes qui ne sont pas évidentes à jouer, il faut bien choisir le placement. Titania, c'est une carte qui est beaucoup plus complexe, on le pense. Hein. Titania, c'est pas. Vraiment, Titania, pas euh, je la joue T6 encore une fois. Hein. Parfois, il y a vraiment des spots où vous allez bloquer l'adversaire, ou même parfois, vous allez Titania sur une ligne. Ouais, bah, ça, c'est un peu relou. Bah écoutons, on va la jouer en point. Oh, il est sympa. Il est mis... Attends, mais je snap là. Franchement, là, c'est un Killmonger snap pour moi. Parce que là, moi, je bloque son superflu. Avec mon gobelin. Et je sunspot. Ouais, bah ouais. Hein. Clairement, c'est un. Bon, c'est bizarre qu'il concede juste parce que je snap, mais. Mais là c'est un snap un peu d'opportuniste, mais franchement son Killmonger il passe. Derrière le gars est pas foufou. Bah ben voilà, je pense que c'est une liste qui va. Alors peut-être si vous avez Kang, peut-être qu'on peut mettre Kang dans deck, mais je suis même pas sûr. Mais je, je pense que c'est une liste qu peut... qui va sûrement évoluer avec le temps avec les nouvelles cartes. Et... Parce que finalement, la clé, c'est Moon Girl, Magic, Shield, Infinite. Voilà, tout ça, c'est l'ossature à 4 cartes. Après, à partir de cette ossature, on peut builder plein de choses. Même Queen vous voyez, on a fait plein de fois la combo, et Quinjet, elle n'est pas obligatoire. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire la meilleure ossature possible pour à la fois bah, bloquer potentiellement Aero, à part si la carte est nerfée à un moment donné. Donc potentiellement bloquer... Euh, je sais pas il snap, mais... Bloquer Aero et en même temps faire quand même pas mal de points. L'idée, c'est que c'est un deck qui fait quand même pas mal de points, mais voilà... Dans l'absolu, on pourrait presque jouer, euh, je sais pas, euh, Carnage, euh, Bucky Barnes, Destroyer, enfin vous voyez, une ossature un peu euh, bourrin, quoi. Bah, je pense que je vais snap là. Parce que le raft, je vais forcément l'avoir et pas lui. Donc je pense qu'il faut snap dans ce cas-là. En plus, c'est des decks qui sont plutôt bien pour nous, ça. Hein. Des decks des bigs comme ça, avec notre Infinote, euh, on est tranquille, hein. On a Magic, la question c'est est-ce que Magic est bien Parce que franchement je suis pas sûr que Magic soit bien contre lui. Je pense qu'il faut peut-être passer non En vrai je crois que c'est un des rares spots où il faut pas Magic. Parce que... Euh, ouais. Destroyer. Wow. On a pas gagné avec Destroyer Là on va une là, boum. Là quand même pour gagner la ligne. On gagne pas la ligne. 8 et 7, 15. Il faudrait faire ça pour gagner la ligne. Ça, ça. Moi je veux quand même gagner la ligne ici. Ouais là bon, fallait un peu réfléchir, fallait pas magique. Mais voilà, je pense que c'est un deck qui peut énormément évoluer aussi en fonction de votre feeling, hein, des, des cartes que vous aimez. Moi j'avoue que j'aime, je, je, je suis un peu dans ma phase Viper. Je trouve que Viper, Hood, c'est des cartes que, que j'aime beaucoup. Évidemment Sunspot Armor, euh, on est tous dans la phase Sunspot Armor, c'est beaucoup trop cool comme carte, mais enfin comme combinaison. Et voilà, c est, c est vraiment si vous aimez, vous préférez les... les, les... Alors... Il y a des trucs qui peuvent être qui peuvent bloquer. Par exemple, typiquement les sentinelles, ça met des cartes en main. Donc faut faire attention par rapport à la moon girl aussi. Ok. Et, et voilà. Faites un peu en fonction de votre feeling. Ça c'est vraiment. Moi je vous propose la meilleure version. La version qui à l'heure actuelle est la est, est je trouve la plus forte. La plus stable. Mais il peut sortir demain une carte hyper intéressante en early game, enfin en, en coup assez bas, qui change finalement le deck. Waouh. Bah, ça que ça pique un peu le destroyer aussitôt. Après, c'est pas la fin du monde. Ça snap. Ah merde, il va pas choper mon infinote ce diable. C'est-à-dire, il prend Infinote dans le visage, il a perdu. Ah par contre les lames en plus c'est pas top. Il y a Shiulk. Bon, on est quand même devant à gauche. On est devant. Ouais, on est quand même devant partout. Hein. Là l'avantage c'est qu'on prend le raft. Franchement c'est un snap quand même. Hein. Voilà je joue, mais je. Le, le, le seul. Alors je pense pas qu'il est killmonger, par contre il peut avoir Chang-Chi. Octopus, ça marche bien avec chang -Chi. La question c'est, est-ce qu'il a... Euh... Comment ça s'appelle Là j'ai bloqué... Ah j'ai bloqué son Galactus. Tu es en train de me dire c'est un deck Galactus Il y a Octopus et Destroyer C'est Gala Euh ok. Bah Gala on a gagné. Hein. Gala, il y... Euh, y a Chang-Chi dans, Galac... dans j'allais dire. Dans euh, Galactus. En vrai, on s'en moque, je crois qu'on peut juste faire destroyer infinote pour finir. <rire> ah, ouais, je sais pas. Franchement, il y a moyen de faire juste destroyer au mid, infinite à droite. En mode, de toute façon, à gauche, il va gagner parce qu'il va juste faire chang -Chi. Bon, ça, théoriquement, euh, c'est relou. Le chang à gauche, est-ce qu'il gagne Oui. Ah, c'est un peu chiant. Ah, c'est chiant. Je peux pas gagner à droite. Si je fais destroyer à droite, non, ça ne marche jamais. Et ça, ça marche pas. Je leur donne Titania, ils passent à 25, je suis à 20. À moins qu'il joue un truc à droite, mais je pense qu'il va juste jouer Shang-Chi à gauche moi. J'ai bien peur de cela. Je vais quand même la jouer cette game parce que s'il snap pas, c'est peut-être qu'il a pas Chang'Chi, mais... Je pense que je suis quand même censé partir. Ouais. Je pense que je suis quand même censé partir. Typiquement, c'est une game de tournoi là où je pars. Voilà, c'est en ladder en plus de surcroît dans une vidéo, donc je ne vais, je vais pas partir. C'est un, un spot qui est intéressant et, et, et, et ça nourrit notre... notre... Notre mémoire on va dire du deck et des cartes du deck Parce que c'est des decks Enfin typiquement Galactus si on n'a pas la carte Ben Captain Obvious au rapport on va pas jouer le deck Et si on joue pas le deck on n'est pas censé connaître la liste parfaitement Là l'avantage c'est qu'on a vu quand même beaucoup de cartes Et vous voyez juste j'ai vu Destroyer J'ai vu Octopus Je vous ai dit c'est un Galactus Bon on sait qu'il y avait Chang-Chi et tout mais bon voilà y'a pas un play là où... comment ça marche... ça marche pas je sais pas s'il faut pas snapper quand il y a barre sinistre parce qu'on est sûr de le gagner ce lieu finalement là on est sûr de le gagner à moins qu'il joue green goblin mais nous on a aussi green goblin je pense que c'est quand même un snap vu les draws que j'ai. Je gagnais avec Moon Girl, je gagnais avec Green Goblin. Ah let's go. Ouais, on va faire ça. Bon, on a vraiment une sortie lente, mais c'est vraiment un lieu qui est fort pour nous. La Viper. La Viper, ça, fait... ça doit faire un truc. Hein. La Viper, ça doit faire un truc. à hein. ah, La Viper, je bloque son board. Hein. C'est comme Green Goblin. Hein. Donc là, je peux Magic sur barre sinistre si je veux. Alors, faut faire attention au Kang. Il voit notre Magic. Ouais, pas très grave. Faut faire attention au Blue Marvel. Donc peut-être, mais il joue Dino. Je suis pas sûr qu'il joue Blue Marvel. À un moment quand il y a Dino, il n'y a pas forcément Blue Marvel. Par contre, il peut y avoir Aero. Mais l'Aero, là, on l'a totalement bloqué. Pour le coup, vous voyez, on, là, on a. C'est une game où on ne prend pas Aero et on ne prendra pas Changchi parce qu'on aura l'initiative. Bon, théoriquement, ça change rien. Franchement, on est, je crois qu'on est vraiment censé faire Magic ici. Il peut imaginer qu'on va faire un play différent On pouvait moon, non on peut pas moon girl Donc là il a passé pour son sunspot, intéressant Là nous on va passer Et puis on aura euh, On aura 30 à droite ou 30 au mid Avec infino Hulk plus une Titania donc va jouer à gauche pour être sûr. Et je pense que 30 sur une ligne. Je pense que ça devrait être win. Il y a le Thanos qui est assez gros. Donc peut-être plutôt aller à droite. Il fait Magneto. Il passe à 17. Il passe à 29 à droite. En vrai, son tano c'est pas très gros. Il est à 21 au centre. Nous on est à 33. Je pense qu'il faut plutôt aller à droite. Je pense qu'on va plutôt aller à droite. Je pense que je gagne tout le temps, non? S'il fait magneto, on a gagné à droite. Joc. Non. Parce que son magneto, il est 12, mais son dino passe à 15. Donc en fait, logiquement, on était devant. Ok. On a gagné 4. Hein. Le camp il y a toujours un petit bug comme ça. Visuel. et vous voyez, c'est fort. Hein. Franchement, c'est stable. Et voilà, le seul truc, c'est que... Et encore, quand je dis aéro, c'est que... Ah. En considérant que l'adversaire, il a pris le board à son compte. C'est-à-dire qu'aéro, c'est bien si tu as déjà deux lignes sur trois. Ou alors, si tu fais aéro, plus un petit T1, pour récupérer une ligne qui est à peu près perdue, et... ou pas très loin perdue, quoi. Et c'est sûr que si... Si nous on a déjà de l'avance sur deux lignes, euh, c'est pas Hero qui va faire gagner quoi. Euh, c'est une excellente carte, mais c'est pas euh, la carte qui fait win dès qu'elle est jouée, heureusement. Bon, Moon Girl Infinite, c'est pas une combinaison, hein. on fait rarement deux Infinite. Hein. Okay. La difficulté de ce deck... Pour moi c'est vraiment le snap parce que c'est une histoire plus d'opportunisme, de combinaison, de. Il y, y a plein de choses qui se mêlent. Il n'y a pas genre deux cartes. De... Après, évidemment, il y a le fameux Moon Girl. Euh... Et encore. C'est cool ça. Le problème de Moon Girl ici, vous voyez, c'est qu'on va copier She-Hulk. Le, co le problème c'est qu'en copiant She-Hulk. On ne, peut, on, on ne peut pas piocher la Magic au prochain tour. Après, dans notre deck, il reste 5 cartes. C'est 20% de pion, chance de la piocher. On va considérer qu'on va pas la piocher. Donc, on va juste faire Moon Girl, copier She Hulk. Faire screw il va voler Coonjet. Pas si grave. Là, on va passer. En vrai, on peut Viper bah, Green Goblin. Hein, C'est méga fort. Hein. Le problème c'est que là au tour d'après on a quand même double shield qui ne notre, quoi Ouais je pense qu'on on avait un play taré avec Green Goblin Viper mais c'est juste que pour tour d'après on a un tour vide Là on va juste lui dire bah ben, là j'ai gagné mec Et puis, euh, et puis là j'ai gagné mec hein. Il ne peut pas aéro mid, vous voyez là, juste l'importance du débris, Il peut pas s'il n'y a pas euh, ce 3-3 là, en fait il fait aéro mid il a gagné, ce qui ramènerait les 3 créas que je joue. Après souvent on va quand même jouer plus 4 créa à la fin que 3. Mais vous voyez ce côté stable là c'est quand même fou, hein. le deck est super stable. Hein. Le deck est là on a fait presque gagner, hein. je crois qu'on n'a pas perdu une game, je dis pas de conneries. Dino. Ouais, mais dis-nous, ça va bat pas. Euh... Et encore, en plus, on n'a pas fait des games avec Sunspot. Hein. On a le temps d'en faire une petite dernière pour la gourmandise. Et ouais, on est Et vraiment, c'est quelque chose de... de très, très, très, très sympa. Et il Et y, un... y a un vrai potentiel. de. Je pense qu'en ladder, on n'a pas encore vraiment exploité parfaitement le deck. Et je pense que ça peut être en fonction des cartes qui sortent prochainement, ça peut vraiment être un gros gros deck de ladder. Parce que finalement c'est un des. C est, c est, je trouve un deck très fort qui n'a pas besoin de Shuri ni de. Enfin qui joue les cartes comme ça quoi. Qui n'a pas besoin de Shuri ni de. Ni de Thanos, quoi. Bon, notre main est pas ouf. L'autre main est même plutôt mauvaise. Le problème c'est que même si on pioche Shiulk, on a trop de cartes dans la main pour que la Moon Girl elle arrive à choper Shiulk. On va lui donner un Green Goblin moins 6. Et Je pense que c'est une game. En fait, il y a moyen que s'il snap, faut... Ouais. Bon, il faut... Bon, s'il snap, on part. S'il snap pas, on reste. Ça, c'est la base. Je vais faire la Moon Girl. Je peux Bluff Snap, je pense. Évidemment, si lui, il snap, on part. Par contre, s'il snap pas, je fais Magic T5. Et sur T6, je passe et je snap. Et lui, il peut avoir peur de ce fameux double shiolk infinite. Et s'il a rien, il a perdu. Enfin, s'il a rien, il va partir. À condition qu'il connaisse la combo, mais je pense qu'il est censé la connaître. En vrai, on fera juste. Euh... Ouais. Si on pioche une finote euh... en pioche une la finote, finote labo de chouris, ça fait quand même 40 points, hein. on a un peu de retard mais... Ouais, donc là vous voyez il snap donc on part, euh, my bad j'aurais dû cliquer sur le... Donc là voilà, dès qu'il snap, là de toute façon c'est ce qu'on avait décidé, hein. euh, on s'est pété le Green Goblin, notre sortie n'est pas bonne. Et en plus Green Goblin reste, reste chez nous, ce serait de l'arrogance et ce serait vraiment considérer l'adversaire comme un nul absolu. De rester. Je pense que même mon, contre mon petit cousin euh, qui a 8 ans, je pars ici. Hein. Franchement, il me dit peut-être qu'il a, il a glissé sur le snap, mais je pense que là, il faut tout le temps partir. Mais après, voilà, on joue un point, donc autant rester. On a une bonne main. On peut Viper comme ça. Je crois que j'aime bien Viper comme ça. Magic, un peu chiant. Ah, ça revient au même. Hein. Bon, on va quand même sur un spot à droite, ou bon, alors on Moon Girl maintenant, mais je Bon pour le moment, en termes de points, je suis devant. Après, on fait un peu euh, rien. quoi. C'est quoi C'est Moon Girl ici pour ajouter des points Je pense qu'on va faire un. Pas sûr qu'il. F... Ah, il snap quand même. Shang-Chi. Bon, ça libère une place. Ça rebloque la place. On est derrière ici. Si il snap, on est censé partir. Done. Bouda 0. On aura ça, ça et ça. Un snap. C'est un passe, je veux dire. Oh, magic. Bah, en vrai, avec double... Je crois que c'est un snap, hein. Trop bizarre parce qu'à droite on a perdu mais. En vrai j'ai une chance sur deux de piocher mon infinote. Je Green Goblin mais ça n'a pas de sens selon moi. En, en plus avec double sunspot il est trop bien le pass. Hein. Là je prends plus 12. Hein. Je pense pas qu'il soit killmonger dans son deck. Le knul je le défonce. Théoriquement. Euh, bon <rire> Ok. Il a l'initiative et il snap. Il y a du Chang-Chi, il y a du Falcon, il y a du Magic. Je ne comprends pas trop le deck de mon adversaire. Il y a un Knull. Si il y a un Knull, c'est qu'il doit peut-être y avoir un Killmonger, non Le fait qu'il snap ici alors qu'il est derrière. Il sait qu'il va prendre des She-Hulk dans le visage. Potentiellement Infinite s'il connaît le deck. Mais au moins, il va prendre She-Hulk. Il a l'init. Moi, je pense que c'est... Je pense qu'il a Killmonger. Je pense qu'il a Killmonger. Donc là, là je pars. Je, je vais juste rester pour, euh, pour vous. Vous pouvez me remercier. Ouais, là je reste juste pour vous montrer, mais je pense qu'il a un killmonger. Non c'est trop bizarre. Oh ouais. What bah je suis content d'être resté. Je savais... Il a mangé son KNUL. Détruite pendant la game. ça a détruit la carte. Il a bouffé mon Infinote. Ça a bouffé son KNUL. Et le, le fait qu'il ait mangé son KNUL. Le KNUL a proc sur les autres KNUL. Bah écoutez, je suis vraiment content d'être resté parce que vous voyez, je pensais qu'il allait avoir faire un vieux play moisi du, du style Killmonger. Mais en fait, il a fait un play hyper intéressant qui donne des idées pour ceux qui ont envie de jouer Knull mais qui n'ont pas Galactus. Bah voilà. Euh, moi, j'ai pas Knull ni Galactus. Mais franchement, si j'ai Knull, je, je pense que j'essaierai de vous proposer la liste parce que je la trouve intéressante. Je sais pas si c'est très fort. Mais là, en tout cas, ça m'a bien surpris. Donc c'était très très cool. Franchement, la Zola machin. Bon après, il chatte le, le fait de tuer Infinite et tout. Mais bon, c'était quand même très intéressant. Sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des idées. Et si vous avez ces cartes-là, euh, d'ailleurs, il n'y a aucune carte pour le 4. Hein. Si je dis pas de conneries, c'est que des cartes pour le 3. Donc, euh, c'est un deck qui est euh, relativement facile grâce au ticket collectionneur là, à crafter. Et un deck qui est vraiment fort et qui va vous permettre de monter euh, le ladder et peut-être infini si c'est votre souhait. Merci à tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde